Il va falloir patienter encore. Donc, si on reste le Hakim, tout ce que l'on peut dire, c'est que euh, en menant 2 à 0, Lusma euh, pensait déjà que le titre allait fêter, se fêter aujourd'hui et défiler devant les, les fonds de Moudia. Ouais. Je pense que euh, le Moudia a enlevé cette envie euh, à Lusma et c'est de bonne guerre. Hey Laurent, je ne dirais pas gâcher la fête, mais décaler, prolonger le suspense, suspense jusqu'au week-end prochain. Et jusqu'à la 27 e journée... C'est bien pour le football. Et tant mieux pour le championnat, tant mieux pour la concurrence, tant mieux également pour euh, les autres équipes qui vont vouloir, elles, se rapprocher un petit peu plus de la tête du classement. Même si, mathématiquement, hein, ça va être compliqué de rattraper... Donc Hakim, si vous me pâchez, le carton. En... J'ai envie de dire une chose que, euh, par rapport aux deux défaites consécutives de, Encaisse euh, encaissées par l'USMA, l'USMA aujourd'hui n'est pas arrivé à sortir la tête de l'eau. Donc encore un faux pas aujourd'hui. Allez, ballon pour Coudry. Et il y a. Fin de la rencontre. Ahmed Lalibi, merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Score final entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger. Deux buts partout. Un rappel des buteurs. 26e en première mi-temps en Indie, ouvrant la marque. Et puis en seconde mi-temps, 66e d'Alfellou pour le début à 0 pour l'Usma d'Alger. Et quel retour du Mouloudia, quel retour grâce à Hachoud. 78e pour la réduction du score et 86e pour le début partout. Merci Ahmed Laribi. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Bien sûr, on vous donne rendez-vous demain après-midi sur Canal Algérie avec euh, Faisal Hafeb pour euh, la rencontre... Euh, que vous pourriez suivre sur Canal Algérie demain après-midi entre le RC Rilisen et le CS Constantine. Jusque-là, je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Merci encore une fois à vous. Ciao, bonsoir et à très bientôt. À très bientôt.